Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Bon là c'est la fin de saison, ça sera plus simple pour moi, je referai quelques vidéos cet été je pense. Euh, du coup un sujet intéressant puisqu'en fait on va parler de, de la RPO, donc Run Pass Option. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche. Je vais même vous montrer des vidéos de ce qui s'est fait dans le championnat Elite cette année puisqu'en fait c'est quelque chose qui est euh, devenu commun mine de rien dans le, dans le football en France. Et euh, du coup euh, je vais vous expliquer un peu comment ça se défend. Comment ça marche et quelle est la philosophie que moi j'ai adaptée cette année vis-à-vis -vis de ça. Et on commence tout de suite par du coup quelques explications pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce que la RPO. Donc du coup, basiquement, la RPO c'est ni plus ni moins que ce qu'on a appelé une triple option pendant très longtemps. Donc la triple option, qui est un jeu de course qui est connu, qui a été popularisé, j'ai envie de dire avec la wishbone, la flexbone, on en a retrouvé un peu dans la dans la high formation aussi. Et en fait, c'est encore des jeux que vous voyez beaucoup à tous les niveaux du football y compris en NFL, il y en a beaucoup avec les Ravens par exemple, la Mark Jackson euh, qui est un quarterback qui se prête très bien à ce système là et en fait la triple option, bah, on va revenir sur ce que c'est déjà pour que vous puissiez euh, comprendre ce qu'est la RPO mais c'est basiquement un jeu en, de course en fait, où euh, on peut décider de, de faire trois actions donc la première action ça va être de donner la balle au fullback donc c'est ce que vous avez là, euh, ici là sur, sur ce schéma euh, pardon que je puisse montrer, voilà là. Donc en fait, le, là ici, le QB va récupérer le snap de la balle et ensuite, du coup, on va pouvoir, dans un premier temps, donner la balle au fullback. Donc ça, ça sera en fonction de euh, ce que fait le D-end en fait. Ici, c'est lui qu'on va lire, c'est lui que le QB va lire. Donc quand il va récupérer la balle, il va ouvrir, lire le, le, lire le end ici. En fait, et on va dire que si le end dive, donc si le end joue le fullback, donc le, par l'action dive, on appelle jouer le big up donc soit par l'avant soit par l'arrière en fonction de ce que va faire le jack ok bah en fait on va garder la balle ok sinon si le, si le end reste ici on va donner le ballon au fullback donc admettons maintenant que cette fois que le, que, le, que le jack est crash donc je vais le dessiner en fait directement pour que vous puissiez le voir donc le jack crash big up okay enfin euh, le, le, le the end euh, basiquement euh, dans ce cas de figure, le QB va garder la balle et cette fois-ci en fait ce qu'il va faire, c'est lire maintenant dans un second temps le will. Okay et c'est très simple en fait, est-ce que le will euh, me joue moi ou est-ce que le will joue le pitch okay Si le will me joue moi, bah, ce qui va se passer c'est que basiquement je vais pitcher la balle à euh, ce que moi j'appelle le A-back ici. Donc en fait on voit bien le, le, le, le phénomène de, de Triple Option. Et en fait du coup une bonne défense normalement elle a euh, un défenseur assigné à chaque option. Donc il y a un quarterback player, il y a un pitch player et il y a un dive player. Donc c'est de là que ça vient en fait. Donc là basiquement ici le jack a le dive. Okay. Ensuite on aurait le wheel euh, qui aurait le QB le, le, le et enfin on aurait du coup le, le force player de ce côté là de la balle euh, qui viendrait récupérer du coup le, le pitch. Okay. Et en fait, ça, c'est important de comprendre. Quand vous défendez, c'est que du coup, vous devez avoir une réponse pour les trois options. Il y a, il y a vous pouvez pas guess le, à qui le QB va donner la balle. Ça va trop vite en fait. Euh, et il faut, faut un joueur responsable pour les trois options. Et il faut que vous enleviez des joueurs euh, du, du conflit en fait. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc la RPO, c'est la même chose. Euh, comme je vous disais, à, à, à, à peu de choses près, c'est euh, la même chose. Euh, Puisqu'en fait, on va avoir du coup euh, toujours le dive. Donc ça va être l'action de donner la balle au running back. On va toujours avoir le keep, ok Donc le QB qui va courir la balle. Et on va toujours avoir le pitch. Mais cette fois, le pitch qui sera, ce que je vous montre ici en haut à gauche, une passe. Et euh, ça, c'est important aussi de, de, de comprendre. C'est ce que je vous ai mis en bas, là, ici, là dans le coin à gauche. Okay la RPO, c'est pas une play action, ok et ce n'est pas une passe, la RPO est un jeu de course, ok, le, le, c'est un jeu de course avec une option de passe, donc cette troisième option qui était le pitch à la base, qui en fait devient la passe, donc du coup elle devient la passe sous plusieurs formes, là ici c'est une bubble, ça pourrait être un hitch, ça pourrait être un hook, ça pourrait être un slant, ça pourrait être euh, un glance, donc la glance c'est un post euh, grosso modo à 10 yards, ça peut être ce que vous voulez en fait, euh, et du coup... Euh, certaines RPO posent plus de problèmes que d'autres à certaines défenses euh, et inversement, et en fait euh, nous ce qu'on va vouloir faire c'est euh, défendre le mieux possible euh, les trois options en fait. et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui donc ici sur ce schéma, c'est vraiment la RPO de base je pense que c'est avec ce jeu là a un peu né la RPO euh, euh, disons facile d'accès qui a été installée à tous les niveaux du football en France en premier je pense euh, et en NCA en en high school tout ça parce que c'est une rpo qui est très simple donc l'idée c'est quoi c'est de faire un inside zone d'accord inside zone du côté opposé à la technique 3 sur le front donc si je dessine ça devant un front 4 on pourra peut-être parler un jour de, de, de comment ça marche devant un front 3 mais donc sur le front opposé à la technique 3 donc un inside zone on va lire du coup l'outside linebacker donc ici le sam là que je suis dessiné là ok et on va faire une bubble d'accord donc euh, L'idée, c'est quoi ben, C'est de, de, de prendre avantage de ce que va faire le, le Sam. Euh, est-ce que, du coup, il fit Donc, est-ce qu'il joue le jeu de course Ou est-ce qu'il drop en passe okay, En fonction, du coup, de ce que vont être ses règles. Donc ça, on va en parler tout à l'heure aussi. Donc là, basiquement, euh, c'est toujours pareil. On lit le Sam, d'accord Si le Sam... Euh, fit, ok. là ici s'il si, si fit, est-ce qu'il joue le qb ou est-ce qu'il joue le, le, le, le dive ok. ça c'est ça c'est à vous de voir en fonction de ce que va faire votre n bah, si il fit du coup moi je vais passer la balle sur la bubble puisque maintenant j'ai un 2 contre 2 et en attaque un 2 contre 2 on appelle ça un avantage numérique c'est à dire que du coup euh, on part du principe que en 1 contre 1 ma défense va être... Enfin, mon attaque va être meilleure que la défense. D'accord Et ça, en fait, c'est une théorie qui est très juste puisqu'en fait, du coup, vous avez une, un problème d'espace. C'est-à-dire que maintenant, si la bubble est cachée, en fait, du coup, le Sam, lui, a été au fit. Il s'est fait aspirer par le jeu de course. Et du coup, vous avez un problème puisqu'en fait, du coup, le, le, le field corner va, va ici faire le, le, la force. Enfin, le... le peu importe, appelez ça comme vous voulez, et en fait du coup on va avoir un contraint entre le, le, le slot et le free safety, et en fait du coup, un contraint, bah, ça force la défense à, à faire un plaqué sans leverage, open field, en fait, donc du coup, l'attaque a l'avantage, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on défend la RPO euh, Ça c'est quelque chose dont on doit discuter, et, et c'est très assez complexe en fait d'une certaine manière mais ça force les défenses à résonner d'une manière différente et moi je trouve ça très intéressant et on a un autre problème avec la RPO du coup je vous ai montré une RPO qui, qui casse à l'extérieur, « outside breaking RPO ». Et en fait, après, il y a ce qu'on appelle les « inside breaking RPO ». Donc, c'est ce que vous avez là. Donc, c'est tout ce qui va être « RPO slant ». Et là, en fait, c'est un, un autre ensemble de problèmes, en fait. Euh, puisque, du coup, ici, la, la, la balle va être plus facile à lancer. Puisque c'est un, un tracé qui casse à l'intérieur. Et ensuite, du coup, l'autre problème qu'on a, euh, c'est que le, le, le joueur qui est en conflit ici. Donc, le, le, le Sam, qui est le joueur qui est élu. Euh, est encore plus dans un conflit, puisqu'en fait, cette fois, on ne peut pas euh, utiliser les deux joueurs à l'extérieur pour protéger euh, le concept de passe. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est simple, c'est que... Euh, je vous renvoie à la vidéo, là, je vous mettrai une note ici, là sur le, le, le, dans le coin à gauche ou à droite, je ne sais plus où c'est. Euh, je vous mettrai une note, et en fait, ça renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le spacing. Donc, le spacing, c'est important, c'est combien de joueurs est-ce que vous dédiez au jeu de course Donc, si par exemple, on a une défense qui fait du 9-man spacing c'est-à-dire que du coup, on va donner plus 1 à la course tout le temps. Donc on va vouloir mettre un joueur en plus dans la course tout le temps. On ne peut pas faire ça si on joue cover 1 ou cover 3. On peut faire ça que si on joue des concepts de cover 4 ou de cover 2. D'accord euh, Là, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, euh, le SAM sur ce jeu là va être libre de fit à la course on va faire ce qu'on appelle mix ok mix c'est un, un terme de Nick Saban pour dire qu'en fait du coup le free safety à tous les tracés extérieurs et verticaux de numéro 2 donc ici numéro 2 c'est notre slot donc la bubble c'est un tracé extérieur donc le free safety va faire ce qu'on appelle enfin ce que moi j'appelle do it euh, donc il va trigger tout de suite sur la bubble ses yeux ils sont sur numéro 2 ils sont pas dans la boîte souvenez vous de ça ses yeux ils sont sur numéro 2 ils sont pas dans la boîte deux bubbles boum tac je trigger direct je descends je me pose même pas de question ok j'enlève la RPO. même chose pour sam ok Ici Sam va jouer quarterback, on va dire qu'il va jouer quarterback parce que du coup le, le N lui joue le dive, il crache derrière la ligne, ok Et le Sam ici va jouer le quarterback, d'accord Et ça pareil c'est do it call, c'est juste ok, run action, tu vois le QB faire le mesh, boom, bang j'y vais, on descend tout de suite, on se pose pas de questions, ok Et ça, ça marche très bien euh, du coup compte outside bubble, donc outside breaking RPO, pas de problème, vous pouvez faire ça max fit en fait. Maintenant le souci que vous avez, c'est si vous avez... Euh, du coup, des RPO avec des slant, ok. Là, vous avez un autre problème, puisqu'en fait, du coup, euh, vous pouvez pas do it avec le SAM, d'accord. Euh, attendez, si je reviens, voilà, sur ça. Parce que si vous faites trigger le SAM directement, en fait, il n'y a plus personne dans la fenêtre de la slant, plus personne. Donc, du coup, en fait, le QB lui va avoir un, un, un, un, un pitch call instantané, il va voir ça, boum, il va lancer la balle dans cette zone-là, là où en fait le Sam a, a, a vacate, en fait. Il est descendu, il est parti au jeu de course, c'est terminé. OK Et en fait, du coup, là, vous faites ouvrir sur ça et, et c'est très, très, très compliqué. Donc, la conclusion, c'est que vous ne pouvez pas max fit, donc 9-man spacing, donc être plus sain à la course, si vous affrontez des équipes qui font inside-breaking RPOs. Cette année, moi, j'en ai vu deux euh, dans, dans le championnat de France. Il euh, y avait... les les Blue Stars de Marseille dans, dans, dans notre Ligue à nous et il euh, y avait euh, pardon euh, les ours de Toulouse et du coup euh, ça fait sens quoi vous voyez ce que je veux dire de, de, de prendre avantage de, de, de ce genre de, de, de choses euh, ensuite euh, comment est-ce qu'on défend du coup ça euh, on est obligé de faire du, ce qu'on appelle du eight man spacing donc du coup ce que je vous disais dans la vidéo, donc euh, je vous ai renvoyé à cette vidéo, le, si vous ne l'avez pas vue il faut la regarder pour comprendre cette vidéo. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va défendre euh, la course avec exactement le bon nombre de joueurs, on ne va pas être plus sain. Donc là il y a 5 joueurs qui créent 6 gaps, okay donc nous on va défendre avec 6 joueurs. Donc quand on est en 2i, c'est ce qu'il y a là, euh, donc cover 2, cover 4 ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la tech 3, donc ici le, le, vous voyez le, le, le, le tackle okay, qui est en technique 3, côté du back. Okay. S'ils viennent à changer le bac de côté pendant le jeu, bah, il faut absolument que vous déplaciez votre D-line, que le nose devienne la tech 3, que la tech 3 devienne le nose, vous êtes obligé. Euh, et là en fait du coup qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup pouvoir être plus sain sur la passe, et ça c'est important, et avoir un joueur dédié au dive, donc au fait que le QB va donner la baroning back, et un joueur dédié au QB. Donc là ici le end est dédié au QB. Okay le mic all dive, okay le wheel all dive, d'une certaine façon ça s'appelle pas comme ça mais je simplifie la, la, la, le, le, le, le jeu pour vous. Et ce qui se passe ici maintenant c'est qu'on est plus un. Donc peu importe le concept que vous allez jouer ici, que ce soit une cover 2 normal, une cover 2 read, une cover 4, okay vous allez avoir le Sam qui va pouvoir s'occuper de la slant. Okay Parce que maintenant Sam parce que le running back est de son côté, okay parce que la tech 3 est de son côté, il va pouvoir mettre ses yeux tout de suite sur le Sam. Okay donc là pareil, il hein faut imaginer que ses yeux ne sont pas dans la boîte, ses yeux ne regardent pas le quarterback, ses yeux ne regardent pas la ligne, ses yeux sont tout de suite sur le numéro 2. Okay ici donc elle Sam, et on va avoir ce qu'on appelle un, un brick rules. moi j'appelle ça comme ça, c'est à dire que tu prends tout ce qui est intérieur, tant que tu n'as pas eu le Mike, qui donne un push, donc pour te dire qu'il y a le running back qui sort en passe de ton côté. Donc là ici je vais jouer ma brick rule, et je vais récupérer du coup la slant du Sam. Voilà, tout simplement. Et du coup, de l'autre côté, on voit que ça s'organise. C'est-à-dire que du coup, Will ici, euh, parce que Jack va crash euh, Big Up, euh, Will assis. Et en fait, du coup, le Bandari Safety, lui, aurait Force. Et le Bandari Corner aurait Secondary Force. Et en fait, vous voyez du coup qu'en fait, là, sur toute la partie droite du jeu, vous retrouvez exactement la distribution euh, que vous auriez sur un jeu de course normal. Voilà. Et du coup c'est pour ça que je vous disais en préambule que la RPO doit être traitée comme une course et qu'elle peut pas être traitée comme une passe, parce qu'en fait sinon vous allez vous faire ouvrir sur la course toute la journée et c'est pas possible, d'accord L'autre manière de faire, en 8 man spacing, euh, c'est de jouer euh, single eye, euh, basique, comme basiquement cover 1, on peut le faire en cover 3 mais je rentrerai, je rentrerai pas dans, le, dans, dans cette discussion euh, aujourd'hui. Et en fait là du coup ce qui se passe c'est que, euh, par nature vous allez avoir un 1 contre 1 Donc là du coup l'attaque elle va être un contre 1 Donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit Si l'attaque elle est un contre 1 Elle va décider de passer la balle Parce que là elle ne pourra pas la donner Regardez la boîte est pleine Nous il y a 6 joueurs dans la boîte L'attaque elle ne veut pas donner la balle quand il y a 6 joueurs dans la boîte Elle ne veut pas faire ça okay Parce que si elle donne la balle à la course quand il y a 6 joueurs dans la boîte C'est sûr que c'est un plaqué pour maximum 2-3 yards okay, et minimum 0 et on veut pas ça, nous ce qu'on veut c'est prendre avantage donc là on va prendre avantage de quoi on va prendre avantage du fait qu'on est un contre 1 donc là le SAM est un contre 1 contre le slot et on va essayer de prendre avantage de ça c'est très dur de courir un slant hein. c'est extrêmement difficile donc du coup on peut continuer de prendre avantage de ça et donc là, en fait, vous voyez qu'à nouveau, vous avez euh, un joueur responsable du quarterback, un joueur responsable du dive et un joueur responsable du pitch qui est ici, du coup, le Sam. Okay. Le free safety peut venir en aide, c'est ce qu'on ferait sur une cover 3. Euh, cheat technique, en fait. Hein, C'est-à-dire que du coup, le safety euh, lirait passe-course. Okay, et quand il verrait la course, bah, du coup, il, il, il, il, il arrêterait de dropper dans le poste. Et il mettrait directement ses yeux là où regarde le quarterback. Donc ici, le quarterback regarderait au Sam. Okay Et du coup, il viendrait se poser directement dans la, dans la fenêtre euh, de la, de la slant. D'accord Donc maintenant, vous allez me dire, ok Charles, c'est cool. Euh, mais du coup, euh, quand est-ce que tu fais quoi Comment est-ce que tu le fais ou pas Donc la question, en fait, c'est est-ce que vous êtes meilleur à stopper la course ou est-ce que vous êtes meilleur à stopper la passe C'est que ça, en fait. Il faut savoir c'est que ça, c'est la seule question... Euh, à, la, à laquelle il faut, faut, faut réfléchir donc si vous êtes bon à stopper la course vous pouvez mettre le front au running back donc c'est ce que je disais, mettre le front au running back Donc, ça veut dire quoi C'est à dire mettre la tech 3 côté du running back dans ce cas là vous allez pouvoir sortir un overhang, donc un, un, un, des, un des joueurs qui, qui est à l'extérieur de la boîte vous allez pouvoir le sortir du running du running fit ok. Et du coup, vous allez pouvoir être plus sain à la passe. Est-ce qui est extrêmement important si vous n'êtes pas capable d'être incontraint sur, les, sur toutes les lancées de RPO okay Vous êtes obligé de faire ça. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez pouvoir être cover 2 ou cover 4, et c'est ce que je vous mets là. Ça masque vos points faibles, tout simplement. Ok euh, Maintenant, euh, pourquoi du coup euh, le front au bac euh, que dans ce cas de figure-là, et pourquoi faut être bon à la course Parce qu'en fait, du coup, si vous mettez le front au bac, vous vous mettez en face de deux doubles teams. Ici, il y a deux combos blocs sur zone, avec le tackle et avec le, zone. No... Enfin, sur le tackle et sur le nose. Or que si vous mettez le front à l'opposé, vous n'en avez qu'un. Là, ici, il n'y a qu'un combo bloc sur le nose. Voilà. Et en fait, du coup, si vous êtes meilleur à stopper la passe, d'accord. si moi, je suis meilleur à stopper la passe qu'à stopper la course, je peux mettre le front à l'opposé du bac, Donc, ce que je vous mettais, away. Block, okay « away ». Avoir qu'un combo bloc, ça limite les combos. Et du coup, moi, je vais jouer cover 1 hein, derrière, ce qui va me permettre, du coup, de charger la boîte, donc mettre tout le monde dans la boîte, donc 5 gaps, 6 joueurs, 6 gaps, 7 joueurs, etc. Donc, avoir le nombre, avoir le nombre, je ne suis pas plus simple, j'ai le nombre, ok Et du coup, je vais forcer la passe dans mes DB qui savent couvrir, dans mes DB qui savent couvrir, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est vraiment les deux questions que vous devez vous poser pour stopper la RPO. C'est aussi simple que ça, ok Ensuite, euh, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer... Euh, Quelques exemples de vidéos, on va regarder des vidéos du championnat de France, euh, du coup de cette année là, championnat élite D1, et euh, on va regarder ensemble ce que ça donne, euh, tout de suite je vous reprends tout de suite. Ok donc voilà, un, un très bon exemple, ici c'est Blue Stars contre les Ours, donc on va faire attention à plusieurs choses déjà, la première chose auquel on va faire gaffe c'est euh, la position du running back, donc ici on voit que le running back est à droite, Ok, côté euh, trips du coup, puisque c'est une trips, et là le concept qu'ils vont jouer... Euh, les euh, les boosters, c'est ce qu'on appelle un stick. Ok, un très très bon concept de foot, euh, très intéressant, qui marche en fait contre tout et qui peut être cumulé à la RPO. Donc ici, le, le joueur qu'on va lire, c'est le joueur qui est euh, premier joueur à, à, qui est censé être à l'extérieur de la boîte. Donc ici, dans ce cas de figure, sur cette RPO là, ça va être le Mike. Ok, on va lire le Mike. Pourquoi Parce que parce que stick c'est une option. Donc euh euh, eux peuvent faire outside ou s'arrêter d'accord, euh, et en fait du coup ce qui va se passer c'est que ce joueur là va, va théoriquement pas pouvoir intervenir directement sur ce stick là, puisqu'il doit aussi gérer ce stick là, donc le Mike devrait gérer ce stick et le le Sam devrait gérer celui là si ça devient un tracé out c'est lui qui le fait et là en fait on a un concept de cover 2 où euh, c'est lui qui va jouer on top des verticales là-bas, donc je vous montre la vidéo, ici c'est très simple je vous me ralentis donc on voit ici très bien que le QB fait le ride. Là, le QB fait le ride, on voit, d'accord On voit très bien qu'il fait le ride. Et qu'est-ce qu'il voit maintenant Il voit ici, ok, que lui ne drop pas. Donc on est 3 contre 3. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un hein, 3 contre 3, nous ce qu'on veut, on est 1 contre 1, c'est passer la balle. Donc là, le QB va garder le ballon, ok, et lancer le premier stick, d'accord Et ici, hop, on a un gain assez conséquent. Voilà. Tout simplement, ok un autre exemple, toujours, toujours, c'est toujours le même jeu, okay, La formation est très légèrement différente, d'accord Et en fait, cette fois, toujours pareil, RPO, d'accord Et là, ce qui se passe, c'est que le Mike drop, le Mike drop, d'accord Et du coup, là, le QB, lui, il décide de donner la balle, ok Et ici, on a un running back qui exploite tout de suite la cut back lane. Je vous explique rapidement ce qu'est la cutback lane donc là on voit hop, on a le nose et la, le nose qui est ici la tech 3 qui est là ok on a un combo bloc d'accord et ce qui se passe en fait c'est que le running back va exploiter la cutback lane qui est là donc il doit courir ici et en fait là il voit que la cutback lane est ouverte, ok et c'est ce qu'on veut faire sur un rpo d'accord c'est prendre avantage de cette cutback lane là qui a été du coup laissé vacante par le mike qui est en train de dropper ok et là du coup hop là c'est ouvert et on court la balle, Hop, et encore un gros gain. Maintenant je peux vous montrer d'autres choses, notamment des RPO contre nous, voilà, c'est vraiment très dur de défendre la RPO, on n'a pas, pas été toujours bon à le faire, mais je vais vous montrer un exemple concret, Du coup, ça c'est nous contre les ours, c'est le premier match, d'accord donc là encore une fois qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe c'est ce qu'on a le running back qui est de ce côté là, D'accord Et là, ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joue un tout high, donc comme, comme les ours, hein, à, à, à peu de choses près. Euh, sauf que nous, la consigne, c'est si, si tu es du côté du bac. donc ici, ça, c'est notre overhang, si tu du côté du bac tu es en dehors du fit. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on assiste le, le, le cornerback sur la slant en se mettant dans la fenêtre, là. D'accord Et après, du coup, ça, ça nous permet de doubler le, le, le, jeu de, le jeu de passe. Donc là, vous voyez, hop, et du coup, on donne un give call au QB. On donne un give call au QB et c'est en fait les joueurs qui sont de l'autre côté du terrain, donc ici là, qui sont dans le fit. Donc là ici, euh, notre diga player, euh, puisqu'en fait il y a un counter, il y a le tackle qui va venir kick out et il y a lui qui va remonter. Donc en fait notre, notre dernier diga player, c'est lui. Lui a le force là-bas, lui a le secondary force, c'est ce que je vous montrais sur le schéma. Et après en fait on va pouvoir venir fit comme ça. Voilà, donc je vous remets le schéma, le jeu pardon. Là on aurait préféré que le DN dispile. C'est sa règle normalement. Ici, il fait un box. On aurait préféré qu'il prenne l'épaule intérieure pour forcer ce mec à passer à l'extérieur. Du coup, dans le... qui, qui, qui, qui aurait du coup, été dans le dans le player qui a ici le, le safety. Okay. Et on s'en sort pas trop mal quand même parce qu'on rallie vite à la balle. Et en fait, là, vous voyez qu'on a fermé toutes les options. passe course, donc un 8-man spacing, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ça. Avec du coup, euh, euh, du coup un, un coverage too high parce que. Euh, euh, je pense qu'on qu n'était pas assez bon euh, à défendre la passe et qu'on était meilleur à défendre la course. Euh, voilà du coup pourquoi je fais ce choix là. Ensuite vous avez du coup des RPO qui sont euh, extrêmement intéressantes. Comme, euh, comme celle-ci là c'est une RPO de Marseille. Euh, et du coup en fait les formations peuvent poser problème sur les RPO. C'est à dire que du coup certaines formations forcent la défense à faire certaines choses. Donc là basiquement on a un personnel 21. Donc un run, un fullback, un tight end que vous voyez là-bas et en fait le problème des personnels 21 bah, c'est que ça vous force à rotate ok donc là ici on voit que les ours vont jouer un, une sorte de cover 1, cover 3 ça vous force à rotate entre guillemets on peut faire autrement mais c'est un choix qui est, euh, qui est cohérent dans, dans, le cas de, dans, dans le cas des ours à mon sens puisqu'en fait du coup on veut stopper la course, Marseille est une très très bonne équipe cette année avec un personnel très lourd et en fait du coup euh, faut mettre des bodies dans les trous quoi en fait c'est exactement ça et là en fait on voit du coup Marseille qui rotate Okay. et en fait sur cette rotation là bah, on va prendre avantage euh, à Marseille on va prendre avantage avec la RPO c'est à dire qu'ici on va lire le dernier joueur euh, donc, euh, qui est lui euh, parce que ça peut être a high là. Vous voyez, on, on est aligné Toi. ça se trouve ce mec va descendre sur la course, on sait pas okay. ça se trouve ce mec va descendre sur la course, on sait pas donc du coup c'est lui le dernier joueur qu'on lit il me semble, hein, après euh, euh, bah, Wank, si tu vois cette vidéo tu me corrigeras peut-être euh, euh, on, on, on en a parlé un peu de ce jeu hein, que, que je trouve vraiment génial et là on a le drop ici, du coup du safety, donc en fait si le safety drop, ok, ça veut dire que c'est, là la, la RPO est un peu, un peu inversée dans l'idée, si il drop ça veut dire que du coup c'est euh, boîte pleine, d'accord, c'est boîte pleine parce que si lui drop là, ça veut dire que du coup on retête là-bas, donc du coup on est 8 contre 8, enfin 8 contre 7, pardon, et en fait du coup la boîte est pleine faut que je passe la balle, d'accord, sauf que maintenant en fait j'ai mon force player, qui est aussi mon flat player, donc c'est à dire lui ok, qui va dans le fit en fait, forcément parce que, il va être attiré par le jeu de course, ok, et là il descend, ok, et maintenant j'ai deux options ici, j'ai la slant là, et j'ai ici, donc là je vais garder la balle, je suis le QB, je vais garder la balle, là on voit bien, j'ai gardé le ballon parce que du coup j'ai vu le safety dropper, Okay. et là maintenant je vais avoir deux options de passe, et je vais choisir celle que je préfère, euh, en fonction de mon read, et en fait là du coup le read du QB, ça va être de lancer la slant, et on voit maintenant une slant dans l'espace, et hop ça remonte, ça remonte, ça remonte, et c'est très très dur, ça c'est des jeux qui sont d'une violence euh, extrême en fait, euh, et qui sont extrêmement difficiles à défendre, nous on a, on a peiné aussi, on a, on a essayé de défendre ce jeu là, on l'a fait un peu autrement, et en fait vous savez dans, dans le coaching finalement c'est que ça, hein, c'est que euh, ces sentiments de coach comment est-ce qu'on met notre équipe dans la meilleure position possible pour, pour défendre ce qu'on a en face euh, et nous en fait ce qu'on a fait c'est du coup mettre la tech 3 côté du bac. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs euh, bougez pas sur le même jeu même situation donc avec le, le full back petit côté ici là vous voyez le full back petit côté okay, et c'est exactement le même jeu donc on a le, le flair du bac, la slant ici et euh, du coup le inside zone euh, comme ça. Donc là, bon juste pour le, le, le petit point de coaching, on aurait préféré que ce joueur là soit légèrement en dehors du fit euh, du coup on aurait, en fait sa règle normalement c'est de s'aligner là euh, et du coup de, de pouvoir jouer le flair plus facilement mais là ce qui se passe c'est qu'on a mis la tech 3 du côté du fullback. En faisant ça ce qu'on fait c'est qu'on on, gapped out ce mec là c'est à dire que du coup il a plus de gap direct à jouer d'accord Donc on va, on, nous on continue de jouer et au dessus de ça, donc c'est un quarter, c'est ni plus ni moins qu'une cover 4 avec ici ce qu'on appelle euh, un cone coverage donc on double ce mec là donc la Tech 3 est de ce côté pour sortir ce mec là du fit là vous voyez c'est Sofiane il a les yeux directement sur le numéro 1 d'accord maintenant euh, ce linebacker là lui il a les yeux directement sur, euh, sur le back qui est derrière et il doit le jouer sur le flair il, il doit l'amortir euh, pour, euh, pour jouer le flair maintenant on a ce linebacker là qui a le gap d'accord ce Dien joue ce qu'on appelle chez nous crash c'est à dire que si les base blocks euh, il doit passer dans le gap B et s'il est euh, down block il doit dive derrière le gap B et on a le force player donc du coup qui va jouer le dernier gap et il nous reste un dernier gap à jouer c'est le gap C qui sera pour le free safety ici voilà. parce que rappelez-vous c'est un inside zone et ce qu'ils veulent utiliser c'est la cutback lane d'accord donc basiquement la cutback lane là on va attaquer pardon je vous refais le schéma on va attaquer gap C ok into cutback lane qui va être gap A okay et là en fait on a du body ici on a de la vitesse pour descendre okay puisqu'en fait du coup là cette fois-ci le back est... quand je suis le free safety le back est à mon opposé donc je suis dans le fit je vais dire la course okay et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais descendre euh, au jeu de course bon, là, une... <rire> je vous raconte ça puis une... clairement le free safety ne descend pas okay, sur le jeu de course par contre on voit très bien ce que je vous dis à droite Là le, le, le fait que le, le numéro 1 est doublé Ok, là on a le money qui comprend tout de suite que la balle va être donnée, donc qui du coup réattaque dans le gap, ok, et on fait le, et on fait le plaquer ici, ok. Et en fait ça ça vous montre que euh, la, la Tech 3 protège le, protège le, le, le free safety. Bon voilà comme vous pouvez le voir c'est toujours très compliqué parce que du coup faut, faut... ce qui fait une bonne défense c'est une défense où les joueurs respectent toutes les assignations et appliquent à la lettre du coup ce que vous avez pensé pour qu'ils le fassent. Comme vous le voyez c'est très très dur en fait Marseille a une excellente équipe par exemple cette année donc là je vous ai montré des vidéos de Marseille euh, contre les ours euh, où, où ils arrivent à mettre beaucoup de aux ours sur la RPO. On en a pris beaucoup aussi contre Marseille sur la RPO, je ne vous ai pas montré cette hype là mais on en prend énormément. Euh, en fait c'est très compliqué. De, de, de défendre les très bonnes équipes en fait peu importe les schémas je pense qu'il ne faut pas oublier ça peu importe le schéma qui est joué c'est très dur euh, moi je vous propose des choses pour se mettre dans les meilleures situations possibles, c'est que ma vision du truc, c'est en toute humilité euh, mon, mon point de vue à moi. C'était intéressant de vous montrer ça, parce qu'en fait, la, la RPO euh, grandit dans le football en France, la preuve en est, c'est ça que je voulais vous montrer, et je pense que du coup, on doit tous progresser euh, à, à ce niveau-là, on doit tous mieux comprendre ce niveau-là. Euh, si c'était à moi à refaire cette saison, euh, j'orienterais ma, ma, ma conception du jeu de course Autour d'un spacing à 8, ce que je vous disais, euh, du coup pour me faciliter la tâche sur la RPO euh, et ne pas du coup avoir à, la, à, à modifier des choses en cours de saison, c'est ce que j'ai dû faire. Et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas aussi bon qu'on aurait dû l'être, je pense, c'est parce que j'ai modifié des choses en cours de saison sur la manière qu'on avait de, de, de, de visualiser la RPO. Après bon voilà, on est, on est tous là pour apprendre et on a mis... Euh, comme je vous disais, on a fait, ce on a, on a fait le maximum qu'on pouvait euh, pour mettre les joueurs dans, dans, dans les meilleures conditions possibles avec les informations qu'on avait à l'instant T. Mais j'ai envie d'être transparent avec vous parce que je pense que c'est important. Si on veut que le sport progresse, euh, je veux dire, c'est assez important qu'on puisse avoir ces, cet échange-là, selon moi. Si je peux vous donner ces clés-là, euh, c'est avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Euh, comme je vous disais, je referai sûrement des vidéos sur, sur French à cet été. Euh, pas à un rythme fixe donc euh, voilà, mettez la cloche euh, c'est le meilleur moyen de recevoir la vidéo quand je la sors euh, abonnez-vous, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez parler il y a le Patreon, là où je vais vous mettre toute la playlist où je vais vous mettre le, le, le, le, le, le petit ribouillis que j'ai fait sur la RPO etc, n'hésitez euh, pas à vous abonner si vous voulez m'aider à, à, à financer euh, euh, mon travail comme je disais là ça va être un peu plus régulier et euh, voilà, je vous remercie à bientôt sur les terrains de France salut salut